Bonjour, mon nom est… peu importe, je suis un homme de 23 ans, je vais vous parler un peu de mon histoire, il fallait que je vous le partage pour pouvoir avancer dans ma vie. Je vais vous parler de mon enfance, du début de ma vie d'adulte, dans l'espoir que vous me comprendrez et peut-être pourrez-vous m'aider à avancer. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours vécu avec ma soeur jumelle Lily. La naissance des deux enfants fut un bonheur pour notre famille leurs sourire sur les photographies de la maternité peuvent en témoigner. Lily et moi étions très complices jusqu'à l'âge de 6 ou 7 ans, mais nos parents ont choisi de nous envoyer en pension. Lily était dans une école pour filles et moi dans une école pour garçons. Les seuls contacts que j'avais avec Lily étaient une correspondance par lettres. Pendant que nous conversions, nous parlions un langage codé que nous avions inventé ensemble, en prenant la peine de ne laisser aucune trace sur la façon de le déchiffrer. Seulement. Un jour, j'ai reçu une lettre écrite en parfait français. Lily m'envoya une lettre où elle me disait « Je serai toujours à tes côtés, quoi qu'il arrive. » Je n'ai pas eu de nouvelles pendant un long moment. Même si je rentrais régulièrement chez moi, je n'avais que très peu de nouvelles de ma sœur. J'ai eu l'impression que quelqu'un essayait de nous séparer. J'ai refusé l'idée de perdre Lily. Je tiens tellement à elle. Pendant quelques mois, on me disait qu'elle était chez des amis à elle. Une autre fois, qu'elle était en sortie scolaire, qu'elle ne pouvait pas venir à cause de ses examens. Ceci n'était pas pensable. Quelque chose de louche se passait. J'ai coupé le contact petit à petit avec ma famille, utilisant leurs excuses, mais eux, contrairement à moi, avaient l'air de me croire. Je me suis retrouvé très seul. Puis un jour, j'ai reçu un mail. C'était Lily. Je savais qu'elle ne pouvait pas m'avoir oublié comme ça. J'ouvris le mail. Et toutes mes certitudes devinrent réalité. C'était bien elle. Tout était écrit dans notre langage. Elle m'avoua certaines choses au sujet de ma famille, me disant qu'ils avaient fait pression sur elle pour couper les liens pendant près d'un an et qu'elle n'a pas eu d'autre choix que de céder pour me protéger. Je n'ai parlé à personne de nos échanges par mail. J'avais bien trop peur qu'ils me l'apprennent à nouveau. Maintenant, c'était un instinct de survie. Ma raison de vivre. Après une semaine ou deux, il y pris contact par téléphone. Quel bonheur d'entendre sa voix. Elle m'avait tellement manqué. On rigolait comme avant, sans prise de tête. Quand j'étais avec elle, je vivais dans un autre monde. Je perdais la notion du temps. J'étais heureux, tout simplement. On discutait de nos vies, comme au bon vieux temps. Et un jour, nous décidâmes de nous revoir après plus d'un an. Nous nous sommes donnés rendez-vous dans l'un de nos lieux habituels. Notre homme d'enfant a refait surface. Voici l'un de mes plus beaux souvenirs avec ma sœur. Cependant, un détail me surprend. Je suis allé me promener dans le cimetière. Et je suis là, devant sa pierre tombale. Et Lily est en train de pleurer sur mon épaule. Je lis la date. 15 mars 1994, 18 mai 2014. Merci d'avoir pris de votre temps pour me lire. Voilà près de trois ans que cette histoire s'est passée. Mais je suis perdu. Je vois toujours Lily. Et je suis tellement bien avec elle. Ils essaient de la faire disparaître, mais ils n'y arriveront pas.